Mon premier repas de récolte est fait avec ma récolte de l'automne dernier. Châtaigne en purée, 10 jours de confinement dans l'eau après la récolte. Changer l'eau tous les jours et éliminer celle qui flotte et ensuite laisser sécher. Et maintenant, épluchage, cuisson, purée. Cernot de noix, conservé par confinement dans les coques des noix sèches. Raisin sec, déshydraté par confinement à 40 degrés pendant des heures et des heures. Pomme, conservé par confinement dans l'obscurité, la fraîcheur et l'humidité infusion de feuilles de verveine confinées dans un bocal depuis qu'elles sont sèches. Un repas de fruits, mais pas du tout frugal, avec une récolte confinée pendant des mois. Le confinement ça conserve pour les fruits. Alors pour mon second repas, ça va être le contraire, jamais confiné, uniquement des ingrédients récoltés dehors. Maintenant, pousse de bambou, une variété spéciale cuisine. À éplucher avant cuisson à l'eau. À étricattre, je vais récupérer les bulbes. Il y avait du confinement souterrain bien serré. À laver avant cuisson à l'eau. Par ici, j'ai enterré un topinambour il y a quelques années. Par curiosité. Tiens, c'est exactement ça que j'avais enterré. Eh bien maintenant, il y en a plusieurs. De quoi faire, de la purée. Et voilà mon carex, celui du sombrero. Les graines sont vertes, mais les oiseaux les mangent. Et sur Internet, j'ai trouvé une recette pour graines presque mûres. Les faire brunir en les grillant avant de les saler et saupoudrer. Les voilà qui brunissent et qui sautent. Pop-Sedge, Pop-Carex ou Pop-Lèche. En tout cas, c'est bien grillé, là. Je vais en mettre sur... Ma purée de Topinambourg. Ajoutons les petits bulbes. Ah non, pas comme ça, hein Plutôt sur un coulis d'oseille. Des fleurs de la menthe et du fenouil pour mes pousses de bambou. Quelques baies d'éléagnus qui se cachaient sous les feuilles. Et une infusion de mélisse. Uniquement des ingrédients récoltés dehors. Maintenant Sauf que mon vinaigre de mur arrive là, attiré par les pousses de bambou. Non-respect de la règle jamais confinée, c'est pas cible si d'une amende, ça. Amande, amande, prune plutôt. Voilà, une pomme de pain chauffée. Ça libère ses graines. Ça servira d'amande. Une pour le vinaigre de mur. Et les pousses de bambou cuites à l'intérieur. Une amande chacune. Et l'assiette, là, qu'est-ce qu'elle fait à l'intérieur C'est la déconfiture d'or. Des gouttes se déconfinent des nuages. Alors, amande pour tout le monde et surtout, n'oublie pas de conserver les restes de bambou dans tes poches. Ça te protégera quand tu devras appuyer sur des boutons. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton écran. Déconfine-toi physiquement autant que possible. Et déconfine-toi mentalement. En prenant tes distances vis-à-vis d'un modèle de vie triplement confiné, travail, achat, appartement. En bref, mets un peu de récolte dans ta vie